Salut à toute l'équipe de Reborn et aux Reborners Je sais pas si on peut vous appeler comme ça, je sais pas si Reborn a pensé à Reborners... Ouais, bon, c'est moyen, je sais pas trop. Euh, ouais, je m'appelle Romain et aujourd'hui je vais vous montrer une petite routine. Ça vous tente un, Ça se fait très simplement avec un jeu de cartes. Euh, ça pourrait être mélangé par, euh, par le spectateur que vous êtes, parce que je pense que vous pourriez mélanger dans la joie et dans la bonne humeur, je sais que vous le feriez euh, magnifiquement bien. Et je vais avoir besoin de 3 personnes, si ça ne les embête pas. Parce que là, je n'ai pas mes spectateurs euh, habituels. Donc, je vais le faire avec euh, quelques spectateurs euh, ici présents. Euh, toi, tu es OK Ouais derrière ton écran, je, je communique. Hein. Parfait, super. Très spontané, j'adore. Toi, et toi aussi, très bien. On a du spontané, c'est bien. J'aime, j'aime. Euh, vous allez choisir 3 cartes. Alors, je vais le faire concrètement. Mais vous, dans votre esprit, vous imaginez que vous le faites. Et de fait, ce sera la même chose. Alors, premier spectateur, vas-y. Parfait. Deuxième, pardon. Nickel. Et troisième. Parfait. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Hop, hop, hop. Trois cartes choisies par les trois spectateurs. On va prendre connaissance de ces cartes-là. Tu la regardes, la première, premier spectateur, mais tu ne la regardes que pour toi. Ça. Sauf si tu as des potes avec toi. Tu peux avoir des amis. Tu as le droit. Tu n'as pas... Peut-être que tu as des amis. Ça reste entre nous. Ça te va Très bien. Spectateur numéro 2, retient sa carte. Parfait. Super, elle te convient. Nickel. Très bien. Et spectateur numéro... 3, on regarde, top, tu la retiens juste pour toi, les autres ne regardaient pas, parfait, super, 3 cartes choisies. Bon, tout ça, c'était juste pour vous faire chier, parce qu'en réalité, on va montrer les cartes. Bah oui, j'aime bien emmerder les spectateurs. Euh, on a donc le 6 de cœur, alors il pourrait être signé, hein, je rappelle, euh, le 6 de trèfle et le 9 de pique, qui pourrait être signé, c'est important. Et je vais les mettre de côté, ici, donc, très euh, voilà, trop bien. Parfait, ça vous va Ah, j'aurais besoin d'un quatrième spectateur. Tiens, changeons. Spectatrice. Euh, bah, Spontanéité top. Euh, tu vas me dire stop quand tu as envie. Je passe les cartes comme ça et tu me dis stop. Tu... D'accord, quand tu veux. Stop, ok, très bien. Tu, tu... Ici, ça te va Tu veux pas changer Parfait. Euh, tu tombes sur dame de carreau. Très belle carte. J'aime cette carte. Tiens, je l'aime tellement que je l'ai même tatouée ici. C'est pour te dire l'index. donc C'est une carte que j'aime bien. C'est intéressant, c'est pas mal. Euh, on va essayer de jouer avec ça. Dame de carreau. Avec nos cartes choisies. Je fais juste ça, regarde. Hop. ça. Ah, c'est le mouvement pénétrant. Tu fais pénétrer... Euh... Voilà, tu vois, tu fais pénétrer la dame de carreau. ce que j'aime bien. Mar c'est marrant, tu, tu fais pénétrer la dame de carreau ici. Tu veux en, faire on, en fait, on en fait, on en fait. Tac. Hop. Pénétration numéro 2. Tu vois, comme ça, t'as... Alors on va se faire la pénétration numéro 3. Elle est plus directe celle-là, mais je l'aime bien parce qu'elle est plus directe. Et instantanément, clac, tu, tu fais tout pénétrer et t'as que des dames de carreau. Ce que j'aime bien, parce que je t'ai dit, j'aime bien la dame de carreau. Ça me plaît moi. A partir de là, on n'a plus les cartes choisies. C'est pas grave parce qu'elles sont parties. Parce qu'il y a des dames de carreau à la place. Mais elles sont parties dans le jeu en réalité. Et si tu fais juste ça, clac, c'est un pénétrant à l'envers. Enfin, c'est l'idée Ouais. Parce qu'automatiquement, clac, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves avec euh, des cartes sandwichées comme ça. Collectées, si tu préfère le terme collectées entre les dames, question simple, on se rappelle des cartes que vous aviez prises, première, deuxième et troisième, vraiment les trois cartes collectées, ça vous plaît Vous êtes insatiable, je crois que vous en voulez un, un petit peu plus, un peu plus, ok, parce que le problème en fait c'est quand les cartes choisies sont à l'intérieur de, de, de, de la collectation si je puis dire, elles deviennent un peu folles. Ouais, je vous montre, je, vous montre. Euh, je les pose comme ça de, de côté hein, Vraiment Ok Et on va essayer de jouer avec ça Ça vous dit Ok. Deuxième Et troisième carte ici. Ce qui fait qu'ici on se retrouve avec nos, nos dames Qui sont grâce à la demoiselle hein, Parce que c'est elle qui a fait que les, les cartes sont là C'est pas mal j'aime bien Et on va essayer de faire un truc de, de fou Alors je, je garde les, les dames de côté Et on va utiliser ça pour la, la suite Regardez les, les cartes choisies ah, le 6 de trèfle c'est la carte de... c'est ça ouais. tu passes juste le 6 de trèfle au dessus comme ça, et là ce qui est génial c'est que tu te retrouves avec une dame mais que ça pénètre totalement tu aimes quand ça pénètre hein, comme ça vraiment, hein, totalement, c'est à dire qu'on a plus de plus de cartes choisies juste euh, des dames de, de carreau c'est bien hein. après si tu veux on peut revenir en arrière mais pas totalement et si tu reviens en arrière, clac tu fais revenir le, le collectage de tout à l'heure parce que ça collectait tu vois euh, mais ce qui est bizarre bah oui, parce qu'on a fait quand même quelque chose avant je t'ai dit qu'on n'avait pas remonté totalement en arrière c'est qu'en réalité si tu regardes bah t'as que des, des dames de carreau et là ça c'est toujours embêtant parce que c'était ce qui se passait tout à l'heure en fait tu gardes le, le côté dame de carreau dame de carreau partout mais vraiment un hein, dame de carreau partout alors c'est qu'une illusion ça Je c'est tout une question de point de vue et de perception je vous ai amené la perception de voir que des dames de carreau mais il n'y a jamais eu que des dames de carreau parce que si tu reviens dessus et que tu fais juste ça, claque, la perception s'évanouit. Et automatiquement, quand tu regardes, ce qui est génial, c'est que tu as les, les cartes choisies, sandwichées entre les dames de carreau, tu peux examiner tout, bien sûr, dans la joie et dans la bonne humeur. Et j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une très très belle soirée. Je fais plein de bisous à toute l'équipe de Riband. je remercie pour justement avoir permis cette petite incartade. Et puis plein de bisous aux reborners, parce que je vais vous appeler les reborners, là, juste pour vous embêter. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut